Devenir des designer, c'est le rêve de Sarah Delpha. Sarah Delpha a pris toutes les formations possibles pour apprendre à faire de jolis gâteaux. Elle a fait de jolis gâteaux pour toute la famille. Les enfants, le mari, la grand-mère, la collègue, le voisin. Maintenant, Sarah veut devenir des designers professionnelle. Mais voici, elle n'a pas de demande, elle n'a pas de commande, elle n'a pas de client. Et tu sais quoi Sarah fait une erreur que font 90% des k-designers et que peut-être que toi, tu fais également. Elle a confondu le fait de savoir faire de jolis gâteaux avec le fait de vendre de jolis gâteaux car ce sont deux compétences totalement différentes. Si toi, tu veux éviter de faire la même erreur que Sarah et que beaucoup de cake designers je t'invite à 5 jours où je vais t'apprendre pas à pas, étape par étape, comment vivre de ta passion pour les jolis gâteaux. Donc, tu l'as bien compris, faire de jolis gâteaux, c'est très insuffisant. Apprendre à vendre de jolis gâteaux, c'est la clé pour vivre réellement de ta passion pour le game design.